En plus d'être une source d'inspiration pour écrire, la réalité virtuelle peut bonifier une création littéraire. Comment t'y prendre? En intégrant à ton texte un lien URL cliquable qui mènera ton lecteur à l'élément virtuel qui apportera une information complémentaire pour faciliter la compréhension. Assure-toi de consulter des sites libres de droit pour sélectionner au moins un élément virtuel approprié et l'intégrer à ton écrit. Si tu intègres un élément dans tu es l'auteur, assure-toi au préalable de le déposer dans ton espace info infonuagique et de le rendre accessible à tous les utilisateurs disposant du lien. Certains outils numériques, comme Google Présentation ou PowerPoint en ligne, te permettent même d'intégrer l'image ou la vidéo 360 dans ta page. Il est possible que l'ajout d'un élément virtuel requiert que tu réécrives certaines phrases pour éviter la redondance. Tout texte mérite une relecture pour l'enrichir et l'adapter à son destinataire.